Donc, de ce que j'ai compris, euh, tu as un challenge par rapport à ton personal branding, à, ton, à la communication, à ton accompagnement sur Instagram et sur Facebook. Ouais. Euh, Est-ce que c'est de ça dont il s'agit et c'est sur ça que tu voudrais avoir de l'aide aujourd'hui Oui, s'il te plaît. Cool. Alors, quand tu dis que euh, tu as un challenge, de ce que je comprends, tu sais quoi faire ou tu ne sais pas quoi faire Tu sais quoi faire et tu as du mal à le faire ou tu ne sais pas ouais. quoi faire si, si, je sais quoi faire, je sais quoi faire et j'ai du mal à le faire. Ok, pourquoi Alors explorons ça euh, de manière posée. En fait, euh, bon, je ne sais pas si tu as eu le temps de jeter un coup d'œil à mon Instagram, mais euh, j'ai lancé mon Instagram il y a un peu moins d'un mois maintenant et euh, je fais des posts donc, tous les jours sur maintenant un thème par semaine. Euh, mais par contre, comme tu me l'as très bien dit lors d'une session, euh, les gens, les personnes qui vont souhaiter travailler avec moi, ils ne vont pas se décider euh, en, en voulant travailler avec mon compte Instagram. Ils vont vouloir travailler avec moi. Par conséquent, oui. il faut que, que je montre un peu ma tête et qui je suis sur les réseaux oui. sociaux. Donc, être plus… Tout simplement, premièrement, me présenter, parce que ça, je ne l'ai pas encore fait, euh, alors qu'il y a déjà, je ne sais pas, peut-être… Enfin, euh, euh, plus d'une vingtaine de posts, tu vois, sur oui. des thèmes précis. Euh, mais donc voilà, je pense que mon prochain pas, c'est vraiment de, de plus me présenter et surtout après de pouvoir faire des, des réels, des reels comme on dit en anglais, euh, sur des moments plus... on va dire pour partager mon authenticité en fait, et pour partager okay. qui je suis et, et comment j'en suis venue là, ou surtout les, bah, les, comment dire, de par mon expérience, comment je peux... Euh, euh, Peut-être euh, euh, mettre de la compréhension, de l'empathie dans ce que les personnes qui viendront à, à, à moi euh, vivent en fait. Super, super. Donc, tu sembles avoir euh, la tactique et tu sais à peu près quoi faire. Comment je pourrais te servir au mieux alors durant cette session Alors, ma première question, euh, enfin j'ai deux questions. Peut-être la toute première... Euh quand on partage sur son expérience, mon souci, c'est de mettre les gens qui sont concernés par mon expérience aussi en avant sur les réseaux sociaux, même si on ne les nomme pas. Euh, je bloque à ce niveau-là, en fait, parce que je ne veux pas leur porter préjudice ou, euh, ou tout simplement les mettre en avant. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont euh, alors soit pas sur les réseaux sociaux ou qui y sont, mais qui, euh, bah déjà, ne savent pas forcément ce que je fais. Euh, mmh. Donc, je bloque à ce niveau-là. Ok, ok, super. Euh, Qu'est-ce qui te fait. Euh, pourquoi tu as envie de partager leurs histoires Même si c'est de manière anonyme, j'ai compris, mais pourquoi euh, tu as envie de partager leurs histoires Parce que, en fait, si j'en suis là aujourd'hui, c'est par mon cheminement, toutes les, tous les petits cailloux que j'ai rencontrés sur mon chemin, euh, que j'ai dû. Euh, euh, comment dire euh, accueillir, euh, accepter, vivre avec et après dépasser en fait. Et, et j'ai beaucoup de gens dans ma vie, J'ai d'ailleurs j'ai écrit hier soir, j'ai voulu te le donner mais j'ai pas encore fait mais ça aurait pu nous servir. J'ai écrit un poste pour me présenter et justement euh, ça rejoint ça. Euh, beaucoup de gens, en fait, ont contribué à là où j'en suis aujourd'hui et à ma joie de vivre. Et du coup, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je veux aussi contribuer à la joie de vivre d'un de, de, maximum de personnes, en fait. Ok, okay c'est top. Mais pourquoi l'envie de partager les histoires des gens que tu as coachés C'est ça que tu veux dire Non, pas du tout. Non, non, non. Des gens ah, des qui t'ont été... aidé ils m'ont aidé dans ma vie, en fait. Alors, ça okay. peut être mon mari, ça peut être mes enfants, ça peut être euh, mes présidents, Et, et ce, serait quoi le, ce serait quoi le pire scénario Dessine-moi, euh, aide-moi à, à mieux comprendre euh, le pire scénario pour que je puisse mieux comprendre euh, tes, euh, ta retenue. Euh... Par exemple, tu parles de qui tu, tu parlerais d'un ami, du, de qui Bon, par exemple, j'ai une ancienne euh, personne qui était, euh, c'était ma collègue, mais en fait, c'est moi qui l'a, elle était, euh, euh, comment dire, sous mon autorité, ah, mais enfin, voilà, ma responsabilité. Okay. Et, euh, et donc, cette personne, de par son comportement, qui n'était pas toujours facile à, à ah, manager, okay, elle okay. m'a aidé à grandir, en fait. Euh, elle m'a énormément aidé. Et euh... du coup, le pire scénario, c'est quoi C'est que cette personne voit ta publication et après. Ouais. Euh... Ben, quelque part, c'est que c'est des choses que je n'ai pas partagées. Euh, enfin, en l'occurrence, cet exemple-là, quand j'ai quand quitté la société parce que j'ai dû, euh, on est parti à Kuala Lumpur euh, », je lui ai dit que je la remercie. Justement, Elodie, pour... euh, dans ton sens, je vais, je vais t'aider à ne pas partager l'histoire, justement. <rire> Parlons pas de l'histoire, parce que peut-être que tu n'es pas à l'aise, mais ouais. parle-moi du pire scénario. Cette personne, elle pourrait tomber sur ton poste, c'est ça Oui, et du coup, elle apprendrait euh, peut-être ce que j'ai réellement ressenti à ce moment-là ou ce que j'ai réellement envers elle. vécu. Envers ah, oui. elle. Oui. Et ou envers euh, la société. Oh, elle me dit euh, tu es une oh, hypocrite. Non pas, non, pas hypocrite, mais il y a peut-être des choses qu'à l'époque, je n'ai pas... Eu le courage de dire, peut-être. Ouais. Elodie, euh, t'es qu'une lâche C'est ça le pire truc euh, qui, que, que tu as. <rire> que euh, ouais, c'est possible, <rire> okay. je sais pas. Je, ok, j'essaie vraiment de comprendre. Est-ce qu'il y a ouais. pire que Elodie, t'es une lâche euh, Comme c'est possible. Non, je okay. pense qu'elle ne dirait même pas ça, mais bon. <rire> okay. Est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, de. ouais Elodie, elle a donné des détails et en fait, elle m'a affiché parce que si un autre collègue voyait. Lisez ouais, ça, comprendrait oui, que ce serait moi. Oui, carrément. Ouais. Ok. C'est peut-être plus ça le pire scénario alors Oui, peut-être. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que, elodie tu es une lâche, ça ne ça ça t'affecte pas tant ça, ça finalement Non, parce que je ne me reconnais pas là-dedans. Voilà. Ok. okay. donc Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il y a autre chose Que cette collègue soit affichée auprès de quelqu'un d'autre par ta faute euh, en fait, non, c'est quand même plus… Je dirais que ça, ça rejoint, rejoint plus mon, ma sincérité, en fait. Mais après, ouais. il y a des choses qu'on peut dire à certaines personnes à certains moments de la vie et, et, et, et d'autres qui ont besoin d'être digérées avant de pouvoir être dites. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais c'est plus le fait de pouvoir… Qu'à un moment donné, si elle tombe sur cette vidéo, bah, qu'elle la prenne comme ça, en fait. Voilà, c'est plus ça, peut-être. Ok. Et, et du coup, elle se sentirait trahie elle se sent peut-être un peu ouais ouais okay. je la décevrais je pense peut-être okay, okay. mm. euh, ça te dérange de décevoir les gens mm. oui euh, oui je pense pourquoi euh... bon après ça dépend quelle casquette je mets euh... Ouais, je sais pas. Peut-être qu'à l'époque, justement, en tant que manager de ce, de ce bureau, euh, euh, bon, enfin, j'ai grandi entre-temps, mais euh, je voulais euh, être la meilleure manager possible dans le sens euh, authentique et sincère, et que peut-être sur ce point-là, je ne l'ai pas été. Et donc, peut-être que oui, c'est peut-être plus vis-à-vis -vis de moi, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé lui partager certains, certaines choses que je n'ai pas pu faire. Euh, euh, en ne m'autorisant pas ou en n'étant pas capable d'être 100% aligné avec ce que je pensais. Mmh. Ouais. Merci Elodie d'exprimer de, ça en, en toute euh, authenticité hein, pour le coup. En plus, c'est ta marque de fabrique. <rire> euh, c'est top et je pense que c'est hyper important que tu mettes des mots dessus. Parce uh -huh. que si tu fais le cheminement, ton point de départ, c'est je ne veux pas parler de gens pour ne pas leur faire du mal. À ouais. ces gens-là, à eux. Et ouais. tu vois que là, en fait, on en revient finalement à toi. Oui, tout à fait. T'en penses quoi euh... Euh... Bah, Quelque part, j'ai encore un petit chemin à faire là-dessus. Euh... Ça fait peut-être partie de mes... Euh... ouais, peut-être de mes croyances limitantes. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme j'étais manager, j'ai été un peu propulsée là manager et j'étais... Peut-être que je me suis un peu euh, pris pour une imposteure, même si ce n'est pas moi qui me suis imposée à ce poste-là. Euh, et peut-être que je ne me suis pas sentie capable d'avoir de, de, ce poste sans, euh, en partageant toute mon authenticité, euh, peut-être. Est-ce que ça, là, ce que tu vas m'exprimer, uh -huh. c'est quelque chose que tu as déjà exprimé à ton audience Non, jamais. Mais à mon audience, je ne lui ai jamais rien exprimé pour l'instant parce que non. je pense que j'ai plusieurs choses comme ça qui me bloquent, en fait. Et elle est, euh, pour être très transparente, euh, et ceux avec qui euh, je suis 100% authentique, et c'est marrant parce que j'avais une discussion avec mon fils euh, de retour du basket l'autre soir, hein, dans la voiture, et je lui, dis, je lui disais en fait, euh, ce sont mes enfants qui m'ont quelque part donné l'accès à, à mon authenticité, et c'est avec eux que je suis le plus authentique. Euh... Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je voudrais partager d'ailleurs avec mon audience. <rire> ouais. Est-ce que d'une manière générale, c'est difficile de parler de, de toi, ton histoire euh, C'est quoi Clairement, on voit que tu fais un effort mm -hmm. parce que tu vois que ça a de la valeur et puis parce que marketingement, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais c'est quelque ouais. chose de difficile pour toi De parler de moi Ouais. Euh... Peut-être que oui, parce que euh, dans le sens où euh, je suis de nature très joyeuse et peut-être que quelquefois, j'ai un peu peur d'occuper trop de place, en fait. Ça m'est arrivé dans plusieurs euh, groupes, mmh. notamment euh, coach en hein, mission. Quelquefois, je me dis « mince, oh, peut-être que j'aurais dû quand même moins, moins poser de questions ou euh, <rire> être moins présente pour laisser plus de place aux autres. Euh, » Parce que même quand on est un peu timide… Euh, euh, on a besoin de temps, en fait, pour euh, prendre la parole, peut-être. Tu donc, te considères euh... timide, toi, ou tu parles pour les Alors, autres Alors, là, je parlais des autres, mais ah, quand j'étais okay, donc... très timide. Quand j'étais ah, petite, ah, j'étais très timide. Et maintenant, j'ai plutôt tendance à m'exprimer de façon à l'aise, hum. euh, authentique aussi, de plus en plus. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens prête pour faire, pour faire ce métier, en fait. Euh, Ouais. Ouais. À ta question. Question. Ouais, ouais, merci, c'est hyper intéressant. Et en tout cas, la chose que j'ai envie de te partager, c'est que c'est ok que tu fasses ce chemin en même temps que ta communauté. C'est-à-dire que tu veux aider tes clients, ta communauté à se rendre plus vulnérable, être plus authentique, être plus juste à accepter leur histoire et qui ils sont. Ouais. C'est ok si toi aussi tu es sur ce chemin. Tu as mm -hmm. peut-être un ou deux pas d'avance, mais c'est OK d'amener aussi ton audience à vivre avec toi ta sortie de zone de confort. Donc, en soi, c'est quelque chose de, de très beau. Et effectivement, le premier pas, c'est pour toi d'accepter ton histoire et de parler des choses. Et quelquefois, quand tu dis que dans ton histoire, il y a eu beaucoup de personnes qui t'ont apporté de la valeur, c'est mm -hmm. peut-être un peu aussi une manière de te cacher derrière ces gens-là ou, ou de leur donner du crédit. Alors qu'il faut peut-être juste accepter que tu as des dons, des qualités. Tu es une super maman, tu es une super euh, peut-être, conjointe, tu es une superbe mmh. amie, tu es une super mentor, tu es une superbe coach. Et d'accepter pleinement que, de, de et est, est que, de, que tu es quelqu'un de génial, est-ce que c'est quelque chose de. C'est agréable pour toi d'entendre que tu es quelqu'un de génial ou il y a quelque chose qui te chamaille quand entends ça? Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent, <rire> étrangement. Euh, peut-être parce que, peut-être que, ouais, peut-être que c'est vrai tout ce que tu dis, euh, et que, euh, comment te dire. Euh, à un moment donné, j'avais beaucoup de mal à recevoir. Donc ça, j'ai appris à recevoir, recevoir les compliments, recevoir les cadeaux. Moi, je faisais beaucoup de cadeaux. J'ai toujours été Maman Noël à n'importe quel moment de l'année. <rire> euh, euh, mais ça, j'ai appris à recevoir les cadeaux. Euh, maintenant, tout ce que tu viens de me dire là, oui, peut-être que quelquefois, mais bon, ça, c'est aussi un travail euh, euh, de tous les jours, en fait, euh, de quelque part de recevoir de la gratitude en fait des autres donc il y a certaines personnes qui m'en donnent d'autres pas mais après on fait pas non plus pour recevoir de la gratitude mais c'est vrai qu'en recevoir ça nourrit en fait mmh. euh, comment dire quand on donne on donne on donne euh, c'est à un moment donné, il n'y a, a plus rien dans le, dans le graal, en fait, on peut dire ça, et, euh, et c'est pour ça que je crois que c'est Issa Padovani qui disait ça il faut à un moment donné remplir le graal et ajouter de la gratitude juste pour, euh, pour continuer à avancer et pour moi-même euh, pouvoir donner de la gratitude autour de moi, tu vois. Ok, génial. Est-ce que tu as des actions, des choses dans ton quotidien qui te permettent de? remplir ton réservoir émotionnel, de te sentir aimé, apprécié, euh, ah, oui, de oui. trop mmh. pas. Tu me parais vraiment être quelqu'un de, de de génial, donc il euh, n'y a pas de raison que tu puisses pas nourrir un peu ça. Mmh. Euh, non, c'est clair, c'est clair. Après, il y a peut-être, euh, euh, ouais, peut-être, euh, peut-être finalement que oui, je trouve ça, je trouve cet écho euh, dans ce que je fais. Euh, euh, dans les différentes personnes que j'aide, pas que en coaching, hein, dans la vie, euh, euh, j'aide les réfugiés ukrainiens, euh, euh, d'autres personnes au sein de la, de la communauté religieuse, enfin mmh. voilà, euh, dans mon entourage. Euh, donc oui, et j'éprouve beaucoup de, de gratitude et de joie en fait, c'est ça. Euh, mmh. euh, quand on donne comme ça, et ben, on, on trouve beaucoup de joie et de oui, d'amour quelque part, euh, euh, en retour en fait. Okay. <rire> Donc oui, je pense que je suis assez nourrie dans ma vie. Euh, ouais. Ok, super. Tu me parlais de ton enfance où tu étais timide, alors si ouais. c'est trop indiscret surtout, tu sens toi libre de ne de uh -huh. de, de pas vouloir me partager. Ouais. Est-ce que tu as vécu des choses dans en ton enfance qui fait que tu es rentré dans une phase de timidité qui directement affecterait encore ton, ton business et ta vie aujourd'hui ouais peut-être ouais tout à fait euh, tout à fait ouais est-ce que tu veux en parler euh, comment était ta ah, relation peut-être avec tes parents tes proches tes ah non non non non alors enfin nous on a bon, bon après je suis l'aînée sur deux euh, en s'entendant hyper bien avec ma sœur euh, avec mes parents aussi c'est hyper fluide euh, mais euh, et et j'ai un souvenir de moi quand j'étais enfant, hyper joyeuse, espiègle, euh, spontanée, mmh. voilà, ça c'est le mot qui revient, hyper souvent, mmh. spontanée. Euh, après, oui, peut-être que peut qu'il y a un, un événement dans ma vie qui a fait que j'étais plus timide. Est-ce que ça vient de là ou pas Est-ce que c'était d'avant Je sais pas. Je sais pas. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent aussi. Euh, euh, dans la vie mais, euh, et qui font que bon, ça peut être à l'école, une maîtresse qui travaille ou euh, euh, c'est des petites choses qui s'ajoutent en fait je pense que c'est mmh, ok, okay. Bon, ouais. euh, ça pourrait mériter euh, qu'on qu qu s'attarde plus et qu'on qu aille un peu plus loin mais j'aimerais quand même revenir à ton sujet de départ qui était comment mmh. te rendre plus visible en étant plus dans ce personal branding en ouais. tout cas, la chose que je peux te dire, c'est que tu peux très bien raconter des histoires en mentionnant des gens, mais sans rentrer dans le détail, euh, ouais. que ce soit en bon ou pas, tu vois. Ça peut être, ben voilà, je, en tant que manager, j'ai vécu quelque chose une fois, où, euh, ben, euh, ou j'ai déçu, et en fait, et tout de suite, tu enchaînes sur la leçon que tu en tires. D'accord. Oui, donc tu je ne donne pas être... trop de détails, en fait, sur… Euh... Euh, sur le contexte finalement mais plus j'insiste plus sur le sur le conseil quoi. enfin sur la leçon ça, que sur tue. la leçon c'est ouais, ça ouais, et ouais. pareil même les gens qui t'apportent alors il y a rien de mal à dire quelle personne t'a apporté mais tu vois accepte de nourrir aussi un peu cet ego et ce besoin de te de, de te centrer un peu sur toi c'est-à-dire, oui, il y a des gens qui t'ont apporté des choses, mais ces gens-là ont apporté les mêmes choses à d'autres personnes qui n'en ont rien fait. Donc, tu as oui, aussi un mérite oui. là-dedans. Oui. Donc, quand c'est, oh, ah, j'ai eu une coach qui m'a aidé à ça, et puis, au lieu de dire, elle a fait ça, puis elle m'a aidé à faire ça, puis et, et du coup, bah, j'en ai tiré ça, ça, ça, et rentre dans ce que toi, tu en as tiré, parce qu'au final, c'est ce, ce qui intéresse les gens, surtout. D'accord, ouais. Et, et je pense que c'est un très bon exercice aussi pour toi d'assumer pleinement tous tes dons, tes compétences, à quel point tu es génial et que tu as vécu des formidables choses. Je pense que c'est un peu là la, la clé. C'est à quel point... Tu vois, tu le vois. D'ailleurs, tu m'encourages souvent quand je partage des choses et que tu dis que je suis authentique, hein, pas plus tard que, ouais, que ce matin. C'est clair <rire> Et en fait... Vas-y, ouais, vas-y cool. vas non, j'avais ajouté euh, « j'ai encore du boulot ». Je enlever après. Mais... Ouais. Parce que mon secret, si tu me permets, si j'en ouais. ai un, c'est que dans ma vie, j'ai eu plein de réussites, plein d'échecs, mais par contre, euh, je suis hyper fier de tout. Alors, je ne sais pas si j'ai fait ouais. du mal, je suis pas fier, mais par contre, l'échec, ce n'est pas un échec comme certains peuvent le voir. C'est-à-dire ouais. que je suis réellement je me réjouis réellement de toute ma vie ouais. et ce que et ma valeur mon identité l'amour que je reçois en tout cas voilà, c'est lié à ma foi fait que je sais ce que je vaux et c'est pas le regard des autres qui vont affecter quoi que ce soit dans la valeur que je sais avoir ouais. et à partir de là bah, j'ai pas trop peur d'être authentique et de dire certaines choses et je pense que c'est ce travail d'amour de soi qui est pas facile et ouais. on a tous du chemin à faire. Mais j'ai ouais. l'impression que dans ton histoire, tu passes beaucoup de temps à aimer et ouais. oui, ça nourrit d'aimer, mais est-ce que, et là c'est un peu challengeant, est-ce que tout ce que tu donnes, les cadeaux, toutes tes expressions d'amour, prendre soin des réfugiés, est-ce que d'une part, ça ne serait pas aussi une insécurité, un besoin de quelque chose que tu compenses à travers le fait de donner et de donner et de donner aux autres Alors, En fait, je dirais que non. En fait, je pars du principe, euh, moi aussi j'ai une grande foi, et je pars du principe que si je reçois dans la vie, ce n'est pas pour garder pour moi, c'est pour partager. Et c'est pour ça que je, que je partage avec les gens qui m'entourent d'une façon ou d'une autre. Ça peut être tout simplement avec mes enfants en leur préparant la lunchbox, avec mon mari en l'aidant à nettoyer son bureau, ou avec les Ukrainiens en, leur, euh, en allant mmh. au marché pour euh, acheter les fruits et légumes. Euh, et je, voilà, je pars du principe que je reçois beaucoup dans ma vie, donc ce n'est pas pour que je garde, c'est vraiment pour repartager en fait. Et, et comment tu te comportes d'une certaine manière quand les gens veulent t'aider C'est quoi ta réaction ah, mais, je suis, mais je prends, je suis d'accord. Okay. Ah, maidez moi en perso Ouais, euh, t'aider. Euh, ouais, prends aussi. <rire> ok. <rire> je pas ai aidé d'ailleurs, tu sais, je me fais coacher. J'ai une coach super qui est avec moi depuis dix ans. Et euh, mmh. ouais, j'accepte et je plonge. Je plonge en moi et avec, euh, ouais, avec joie, quoi. Parce que je sais que de toute façon, c'est comme ça qu'on avance. Génial, génial. Tu avais un deuxième ou je ne sais pas, peut-être un troisième point que tu voulais me partager. Euh, donc, ça, c'était sur, sur les réels. Euh, euh, bon, après, c'est plus euh, euh, dans, bah, sur Instagram, en fait. Comment, euh, comment pareil, partager mon authenticité euh, okay. euh, Comment trouver que le contenu, en co fait ouais. Combien de fois ouais. durant les 30 derniers jours as-tu… Fais un appel à action pour qu'on prenne un appel avec toi. À chaque fois. Okay. <rire> tu sais, de séance en séance, je, je prends, je fais des petites actions. Par exemple, j'ai ajouté des liens dans mes vidéos YouTube. Euh, j'ai bah. ajouté justement mon lien Calendly euh, euh, dans mes posts Instagram en, pas, en, en suscitant le passage à l'action. Mais je pense que tant que je ne me suis pas montrée, les gens ne savent pas ce qui je suis, les gens ne savent pas ce que je propose en fait. C'est ça, c'est ça. C'est quoi ah. le bénéfice de passer, euh, de faire une session avec toi Tu veux dire ce que, euh, le bénéfice pour la personne Oui. À terme, en fait, ce que je, ce que je cherche, c'est vraiment que la personne retrouve la joie dans son quotidien. Ok, Mais c'est quoi le bénéfice de la session si je de la si première je... session, tu veux dire Oui, c'est ça. Là, où je vois sur euh, Instagram que tu offres des sessions de 30 minutes. Ouais. Qu'est-ce eh ben, qu que fait... j'obtiens à la fin des 30 minutes eh ben de, de savoir comment, dans quel environnement euh, je travaille, euh, euh, la façon dont j'accompagne euh, les gens qui viennent à moi. Euh, voilà, la mise en, comment dire, euh, l'ambiance que je crée autour de, de avant chaque session, euh, ce que je demande aussi à la personne que j'accompagne, qu'elle se mette en condition d'écoute. Euh, mais tout ça, voilà, ça vient dans la discussion. Euh, okay. Est-ce que tu est as été certifié euh, dans une école ou pas Oui, bientôt là, okay, le 26 okay. octobre. C'est ce qu'on ce qu vous enseigne durant ces sessions euh, en, fait, en fait, ce que j'adore dans ce, dans ce coaching, c'est du coaching holistique. On ne t'impose rien en fait. Il faut vraiment okay. faire suivant ton feeling, euh, okay. suivant ton intuition en fait. Dans ce cas-là dans ce cas-là, euh, j'aimerais qu'on qu termine sur ce sujet. Mm -hmm. Ce que tu te dis là, c'est ouais. « Lingen, prends une session avec moi pour découvrir si je suis une bonne coach pour toi. Ouais, » Il y a aussi pour connaître le projet de la personne, sur, définir le projet de la personne, savoir, euh, savoir son, son état présent, l'état désiré et euh, bah, comment elle va pouvoir euh, quelque part… Euh, Voir son évolution et savoir si elle est arrivée à son objectif, donc son état désiré. Ok. Mais tu vois ça, tu me l'as partagé bien après. C'est le cinquième… Euh, dans, ouais. dans, dans ton texte à puce, c'est le cinquième point. D'accord. Donc, il faudrait Moi, le mettre Moi, je t'invite mais... à être plus ouais. juste toi-même en fait. Tu, tu es beaucoup dans le don, tu es beaucoup dans le partage. Mm -hmm. bah, pareil pour ces sessions. Les gens, surtout si tu te montres pas encore euh, vraiment, ne sont ouais. pas intéressés pour découvrir l'environnement ou comment tu coaches ou quel est ton type de coaching. Ça ça les intéresse pas. Les gens sont égoïstes, ils pensent qu'à il une chose, qu'est-ce que tu vas m'apporter D'accord. Et je suis très occupé, je vais bloquer 30 minutes de mon temps, qu'est-ce que je vais en retirer En anglais, ils utilisent le WIFM. W -I, I F M, c'est what's in it for me Qu'est-ce que j'y gagne à faire cette session Donc, quand tu fais ces appels à action, et je pense que ça va t'aider à obtenir plus de sessions, c'est qu'est-ce que tu vas apporter aux gens Il faut même pas… Alors, c est, c est, on ne cachera… c'est pas une cachoterie, hein, mais il faut même pas qu'ils se rendent compte que tu vends du coaching derrière. Parce que la réalité, c'est que tu ne vends pas de coaching lors de cette première session. Mm -hmm. C'est une session d'expérience de coaching. Je ne sais pas si tu l'as lu profession coach. Non, pas. Encore. Je t'invite vivement, si tu as le temps, profession coach. Ouais. Okay. L'objectif de cette première session, qui idéalement durait plutôt trois quarts d'heure, une heure, c'est... Tu as un challenge dans ta vie, tu as des rêves, je vais t'aider durant cette session à avancer, à obtenir quelque chose. Voilà, tu es malheureux durant cette session. Je vais t'aider à retrouver la joie. Alors, évidemment, on n'en fait pas too much. Est-ce qu'en une heure, on peut aider quelqu'un à retrouver sa joie mmh. Et en même temps, bah, c'est potentiellement la première étape. Donc, tu vas pas non plus dire je vous offre cette session pour la première étape. Pour non, voilà, les gens, ils, ils veulent pas autant de précision, ok Si aujourd'hui mmh. vous sentez, par exemple, mal dans votre peau et que vous, vous sentez un peu perdu, durant cette session, je vais vous aider à retrouver votre chemin, à retrouver ce qui vous passionne, ce qui vous fait rêver pour pouvoir reconstruire euh, une vie qui vous ressemble et, que, et, au, et à laquelle vous aspirez vraiment Est-ce mm -hmm. que vraiment dans une heure, tu vas lui apporter ça bah, Pas complètement, mais en fait beaucoup. Et du coup, la personne a envie de faire cette session avec toi. Ouais. Donc, elle va vraiment expérimenter le coaching. Et l'objectif, c'est que tu ne vendes rien durant cette session. À la fin de la session, c'est « Waouh, Elodie, c'était trop bien cette session. ouais Je vois déjà le changement que ça a en moi. Est-ce que… » Je sais pas. Est-ce que… Euh, c'est quoi la suite Comment je peux travailler avec toi bah, Écoute, ça me fait plaisir que ça t'a apporté de la valeur. Euh, je te propose qu'on organise un deuxième appel. Dans les voilà. sessions découvertes, en fait, je rentre peut-être trop dans le détail hein, pour ce coaching-là, mais dans les sessions découvertes, du coup, tu ne peux pas aller au fond du problème parce que tu n'as pas, pas le temps, en fait. Tu demandes quand même à la découverte tu... comme tu le fais toi ou comme j'essaye de t'encourager à le faire Comme tu essayes de m'encourager à le faire. Si, si tu me permets, oui, on peut aller vraiment au fond. Non seulement je l'ai expérimenté, euh, mais en fait, une heure, c'est hyper long. Pour ça, il y a deux ingrédients. La première, c'est… Euh, en fait, c'est le même ingrédient, il faut juste l'utiliser d'une manière différente. C'est une histoire de courage. Le courage, c'est quoi Et on terminera sur ça. Le courage de déplaire un peu à la personne. « Tiens, salut, comment ça Moi, je l'ai fait hein, ça. Euh, durant une session d'une heure, on passe 10-15 minutes à… « Ah ouais, est-ce que tu as des enfants Où est-ce que tu habites Est-ce qu'il fait beau chez toi ?» Juste pour créer un lien, parce que bah, je suis comme ça dans la vraie vie. Et pourquoi ouais. je le fais en réalité En réalité, pourquoi je le fais Parce que j'ai une forme d'insécurité. Je me dis, il faut qu'elle m'aime, il faut qu'elle ait confiance en moi, il faut que je bavarde pour… C'est une forme de séduction, tu vois. Ouais. Alors ouais. que le courage, c'est, écoute, ton temps est précieux, le mien aussi. Bien sûr, on prend une ou deux minutes pour se présenter. Comment tu m'as connu, cool, génial. Ok, t'en penses quoi quand on est dans le vif du sujet Évidemment, tu pourras me partager ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tu ne seras pas obligé. Mais ton temps est précieux et j'aimerais qu'on aborde un sujet urgent, important. Parce que je veux vraiment que cette session t'apporte de la valeur. Oui, bah moi, ce qui est urgent et important, bah, je ne sais pas. En ce moment, euh, euh, voilà, je n'ai pas le temps euh, pour... Euh, euh, prendre soin de moi, OK. Et OK, est-ce que c'est vraiment ça et tu tu enquêtes, tu questionnes, tu questionnes jusqu'à qu'à la fin la personne elle dise bah écoute en ce moment euh, euh, je suis marié mais euh, je me sens aimé ni par euh, mon mari ni par mes enfants qui sont saoulés par moi. En fait, je me sens vide. Je je suis dans une détresse euh, affective en fait. Et là la session de coaching a commence. Et ça tu peux l'atteindre au bout de 10-15 minutes. Et j'y croyais ouais. pas avant. Je ouais. croyais qu'il fallait faire tout un blabla. Mais si mm -hmm. tu lui montres à la personne que ton temps, il est vraiment, que, que son temps est précieux, que tu as vraiment un objectif de l'aider, tu commences à prendre courage et à aller rentrer dans le vif du sujet. Et la personne, elle ne t'appréciera pas, peut-être pas en mode, oh, « Elodie, est, elle est sympathique », mais elle va t'apprécier en mode, oh, « Elodie, elle veut vraiment m'aider. Mm. » Ça lui tient vraiment à cœur de m'aider à me sortir de ma situation. Et cette appréciation et cet amour qu'elle aura pour toi et cette confiance qu'elle aura pour toi, c'est ça qui va faire vendre. Ouais, ok. Et du coup, tu peux rentrer. Et au bout d'une heure, tu peux aller débusquer des vrais, vrais, vrais sujets. Par contre, pourquoi elle voudra travailler avec toi Parce que bon, ok, maintenant je fais quoi Ok, même si je sais quoi faire, bah, il faut encore que je le fasse. « Ah oui, mais même si je le fais cette semaine, il faut que je le fasse la semaine prochaine et la semaine d'après. » Et comme ça, pendant des semaines et des mois, « Est-ce que tu peux m'aider »« Est-ce que tu peux m'assister »« Est-ce que tu peux me soutenir ?» Oui, on se fait un deuxième appel et puis je te parle de comment on peut travailler ensemble. Ah non, Il y a plus qu'à. <rire> <rire> euh, Élodie, euh, ouais. je te laisse conclure cette session. Bah, merci beaucoup, ouais. Lingen, pour, euh, pour, toutes ces, pour tout ce partage, hein, cette authenticité, toutes tes questions qui, en effet, m'amènent euh, euh, bah, à une réflexion, en fait. Euh, non, non Tu es très inspirant, euh, que ce soit d'un point de vue coaché que d'un point de vue coach. <rire> <rire> euh, donc, c'est top. Merci. Et moi, okay. je suis très contente d'avoir signé avec toi. Euh, okay. j'ai trop hâte d'avancer <rire> euh, bah, merci Elodie pour ton retour en tout cas euh, bah, non seulement j'avais déjà vu ton potentiel avant que tu nous rejoignes mais tu es vraiment dans l'action tu poses des questions et continue comme ça je pense que non seulement c'est bon pour toi déjà mais en plus ça ouais. entraîne d'autres personnes je me ah, réjouis oui. d'avance pour euh, tous les clients que tu vas euh, accompagner et, ouais. merci pour ta confiance à très bientôt <rire> Merci, Lingen. À bientôt. Bonne continuation. Bye, ciao. ciao. Bye bye.